Bonjour à tous, c'est Franck de Créolinium, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je réalise, grâce à l'aide d'un kit... Un couteau japonais alors ce couteau japonais il est bien sûr il arrive en kit voilà c'est tout simple dans un, dans un papier huilé ce kit se compose de deux plaquettes en être à vous de choisir ce bois là ou de choisir autre chose d'une lame qui est au demeurant fort coupante, ce petit couteau, ce petit kit, ça vaut une cinquantaine d'euros, je crois, je suis pas trop sûr exactement, je vous mettrai le prix dans la description de la vidéo. Euh, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est plutôt sympa de se monter son petit couteau. Alors, ce n'est pas de la grande coutellerie, faut tout de suite le dire. Ensuite, dans le kit, vous trouvez une notice, euh, le protège-lame, et le système qui va vous permettre de tenir les plaquettes sur... La lame, du papier de verre, 2-3 rondelles et un mini tournevis. Si quelqu'un veut se monter son petit couteau sans connaissance en forge et en travail du bois, il y a juste un petit peu de chantournage à faire sur les plaquettes pour avoir la forme que l'on désire. C'est ce qu'on va faire tout de suite, vous allez voir, c'est ultra simple. Ce petit couteau euh, m'a été fourni par la boutique en ligne bordée. Il y a les plaquettes qui sont représentées sur le plan, vous le collez sur le bois si vous voulez, ou vous le tracez, ou vous le faites à l'arrache, vous donnez la forme que vous voulez. Vous prenez vos plaquettes, vous prenez votre lame. J'ai failli me couper. Ah oui, le trou est plus serré donc c'est pour l'assemblage final. Donc c'est bien ça. Bon, de toute façon, on verra bien. Voilà, ok. On va une de poser. Ok, donc je ne vais pas trop serrer tout de suite. Je vais mettre mes deux autres petites vis à l'arrière du couteau. Euh, le résultat est sympa pour l'instant. Alors bien sûr, il y a encore un travail de finition. Il faut arrondir les plaquettes. Alors là, mon couteau, vous voyez, il n'est pas parfait. Il y a encore toutes les angles ici à casser tout le tour pour avoir une forme harmonieuse, pour pouvoir bien le tenir en main. Donc, eh ben, je vais jouer de la râpe du papier de verre et pour avoir un couteau qui tienne vraiment bien en main, qui soit ergonomique. vous voyez j'ai bien arrondi l'arête je vais faire la même chose de l'autre côté et ensuite je passerai au papier de verre pour finir tout ça Alors du coup je me retrouve avec un couteau avec une forme assez sympa, qui est relativement commune par rapport à ce qu'on peut voir dans le commerce, sauf que là c'est moi qui l'ai enfin, fabriqué, c'est moi qui ai donné la forme aux manche, qui me suis amusé à monter mon propre couteau. J'aime bien l'idée, la lame coupe extrêmement bien, donc faites très attention à vos petits doigts. Ça y est, ma première couche d'huile est sèche, je vais l'égrainer. avant de repasser une deuxième couche et ainsi de suite. Donc voilà, ma deuxième couche est terminée. Troisième, quatrième, cinquième, etc., etc., etc. Donc je ne sais pas combien je vais en passer pour avoir un résultat assez sympa. Je pense que trois, ça sera pas mal. Donc voilà, le couteau est terminé. J'ai fait ma finition au True Oil. Alors, vous le voyez furtivement dans la vidéo. Cette huile est en général utilisée par les armuriers pour finir les crosses de fusil. Donc le couteau a eu trois couches et il est joli à mon goût. Alors... Il n'est peut-être pas d'une forme très originale, mais pour moi, ça me va très bien. Alors, euh, ce que je vous disais, il coupe très très bien. Ah, je ne je, je, je triche. Je triche pas. Hein. Je ne l'ai pas affûté. Hein. Bon, là, ça a déchiré, mais c'est pas grave. Enfin, bref, vous avez vu que c'était pas de la rigolade. Alors, la marque, c'est Fedeka. F-E-D-E-C-A. Donc, vous avez pu voir qu'il était très facile de se réaliser son propre couteau avec un petit kit. Alors, on en trouve un petit peu partout. Là, c'est Bordé qui me l'a fourni. C'est plutôt sympa de leur part. Euh, je vous conseille, si ça vous intéresse, d'aller voir leur site. Le lien sera dans la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager. Si vous avez des commentaires positifs ou négatifs, n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires de la vidéo. Je réponds à tout le monde. Je ne fais pas de censure. Et je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. A bientôt les amis. C'était Franck de Créolinium.